C'est quoi les règles les pour l'utilisation des écrans euh, Le discours dominant aujourd'hui sur les écrans, c'est le danger. Et je crois que vous, vous avez une approche un peu plus nuancée euh, sur euh, le rôle des écrans de la famille. Donc, euh, s'il vous plaît, euh, partagez avec euh, moi et avec nous euh, votre vision de l'utilisation des écrans euh, dans la famille. Ouais, alors c'est ma vision, de nouveau. Euh, Jusqu'ici, elle ne fonctionne pas trop mal, je veux dire. Je veux dire que je pense que ma fille, depuis que je dis ça, elle, fait moins, elle passe moins de temps sur les écrans puisqu'on a mis des règles. Parce qu'en en fait... Ce qui est fondamental, c'est de discuter avec eux, les de leur faire comprendre pourquoi. Donc, il y a beaucoup à dire à ce Déjà, pour la question du danger, euh, les écrans, c'est pas dangereux en soi. Euh, c'est l'usage qu'on en fait. C'est qu'est-ce qu'on va aller faire dessus. C'est combien de temps on y passe. soit, un écran, euh, c'est un écran. Voilà. Une fourchette aussi, c'est dangereux. C est, c est... Bon, l'écran. <rire> Et puis et un puis, et écran, vous ne pouvez pas priver les enfants des écrans parce que c'est de l'alphabétisation de, de base. Euh, ma fille, a, elle avait un an, je lui ai appris à utiliser une souris, je l'ai amenée sur un petit site où, euh, voilà, quand on cliquait, ça faisait, il y avait une bâche, elle faisait des blouses de vache. Alors c'était très drôle, elle euh, pouvait de faire des blouses sur son écran. Voilà. C'est important. Et puis surtout, mais, mes enfants, ils apprennent énormément de choses sur les écrans. En fait, il Alors... faut aussi se rendre compte qu'on peut faire des trucs très intelligents sur les écrans. Comment, enfin, moi, moi je vois l'utilisation des écrans autour de moi, dans ma propre famille, les enfants ont une tendance d'aller sur euh, des, des choses bêtes. Et euh, si on, on leur laisse le choix, quelque sorte, bah ils vont pas aller sur les, les, les contenus ou sur les applications euh, euh, qui sont constructives, qui construisent quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on fait comment Oui, bien sûr, évidemment. Euh, parce que les enfants, ils aiment jouer. Alors, si on leur donne des écrans, ils vont aller jouer dessus. Mais ils ont raison, euh, c'est normal. Et nous, d'ailleurs, si on est un peu fatigué, euh, on ne va pas se mettre à regarder une conférence de physique quantique. Vrai. Donc, c'est normal. Alors, Qu'est-ce qu'on fait je... à partir de là Voilà. Donc, moi, la première ch chose que je dis, c'est les écrans, c'est pas dangereux. Si on sait les utiliser correctement, et les priver d'écran, faire des moratoires sur les écrans, moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Ouais, pourquoi pas Mais euh, moi, ça me semble bizarre. Euh, ensuite, euh, si on... Si on veut que les enfants ils aillent, ils fassent des trucs intelligents sur les écrans, bah, il faut leur mettre des règles. Il faut qu'ils euh, aient un temps d'écran ludique et un temps d'écran éducatif. Comment vous ça, faites on a... pour les règles sur les écrans Comment vous faites dans votre propre famille Si c'est euh, le cas, euh, toujours, ou si ça a été le cas, euh, donnez-nous un exemple. Alors Oui, tout... ouais, ouais, pas de problème. Quand ils sont tout petits, c'est pas difficile. On leur donne l'écran, on leur reprend quand c'est fini. Vrai, quand ils sont tout petits, c'est les parents qui décident. Euh, là, on gère vraiment leur... Et quand les, nos enfants ont commencé à devenir assez grands, ben on leur a demandé de nous demander quel temps d'écran ils voulaient. On leur a dit, vous nous direz combien de temps d'écran ludique, combien de temps d'écran pédagogique, quel type d'écran, quel type d'usage vous voulez faire avec vos écrans. Bon, euh, il se trouve que je me souviens d'un jour, ils nous ont fait, tous les deux, ils ont fait un PowerPoint. Ils nous ont fait une présentation PowerPoint en nous expliquant les, euh, les besoins qu'ils avaient en termes d'écran. Ils ont même prévu les punitions, s'ils dépassaient le... Mais les enfants, ils ne sont pas différents des autres. C'est juste qu'on leur demande, on les responsabilise, ça leur fait très plaisir, ils réfléchissent, et ils disent vraiment ce dont ils ont besoin. Ce qui est rigolo, c'est qu'on leur a accordé plus de temps que ce qu'ils avaient demandé. Moins de temps que ce qu'on avait prévu de leur donner, parce qu'ils avaient demandé tellement peu, On s'est dit, non, bah, vous pouvez avoir un peu plus, mais finalement, on leur a donné moins que ce qu'on avait prévu. Ils ne sont pas différents des autres, ce sont pas des enfants euh, exceptionnels. C'est juste que parce qu'on leur a demandé de faire ça, ils l'ont fait, consciencieusement, et puis ça les responsabilise beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qui se passe bah, Ces règles, on les met en place. Et puis, bah, évidemment, tu triches. Évidemment, un jour, il est, euh, ils sont sur un jeu et ils ont passé plus de temps. Évidemment, euh, vous avez prévu de regarder un épisode de « C'est pas sorcier », puis ça n'a pas été regardé. Bon. Alors, au début, on commence à les gronder. « Écoute, non, ça ne va pas, il faut que tu respectes tes règles. » parfois même à les punir. Mais au bout d'un moment, quand on voit qu'on doit trop souvent intervenir, euh, au lieu de punir de plus en plus fort, qu'est-ce qu'on dit, dit bah, Les règles sont plus adaptées. Vous vous remettez en question vous-même finalement, Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve, je trouve ça bizarre ou intéressant, mais bon, je, je, c'est vrai que j'ai des, origi des origines soviétiques, donc euh, j'ai une approche d'éducation, j'ai dû beaucoup apprendre et, et j'ai encore énormément de choses à apprendre, mais euh, euh, pour le coup c'est très intéressant parce que j'entends, vous vous remettez en question vous-même en disant bah il y a quelque chose qui marche pas avec les règles que moi j'ai accepté j'ai mis en place avec eux finalement oui. mais c'est donc expliquez-moi oui c'est normal parce que en fait les, leurs usages ont changé tout d'un coup ils ont des tout d'un coup ils ont des copains et ils veulent échanger sur WhatsApp avec leurs copains et on n'avait pas prévu du temps d'échange sur WhatsApp ouais. euh, euh, tout d'un coup ma fille elle, elle découvre des applications pour apprendre les langues et puis elle avait utilisé ça Ah ouais, c'était pas prévu non plus où est-ce qu'on le met euh, et puis, on a, on a très vite eu des règles différentes pour les deux, parce qu'ils n'ont pas les mêmes usages. Donc, euh, ma fille, elle, elle adore écouter des vidéos. Alors, elle se met des vidéos, elle ne les regarde pas. Moi, je ne comprends pas comment on peut faire ça. Euh, mais elle aime ça. Et c'est du temps d'écran, c'est pas du temps d'écran. <rire> Parce que la musique, ils ont le droit C'est terrible, c'est voilà. tellement compliqué, les écrans, la technologie, on mais sait oui. que la fois c'est bien C'est terrible, c'est un tel bazar, mais oh là là. Mais donc, donc on ne décide pas pour eux. Donc, OK, ah, tu veux faire ça. Bon, alors explique-moi ce que tu veux faire. Et tu es sûr que vraiment, tu peux écouter des vidéos. Alors, c'était ma famille d'abord, c'était euh, un gars, et une fille adorait ça, euh, il y a eu une super nanny, enfin, il y a eu plein. Okay. Elle les regardait peut-être une fois, puis ensuite, elle les écoutait, elle s'était passée en boucle. Elle apprenait plein de choses en plus sur la psychologie des gens, etc. Mais vous voyez que tout d'un coup ça, ça arrive, ça rentre pas dans les règles. Donc il faut revoir les règles en fonction des nouveaux usages et en permanence, en permanence. Est-ce qu'il y a euh, une différente de différentes approches en fonction des âges Parce que là vous parlez euh, se responsabiliser. Est-ce qu'il euh, y a une certaine, enfin il y a une partie de personnes qui, qui, qui, qui nous regardent, qui nous écoutent, qui vont dire euh, là on parle d'approche de, de, responsable. De, qui vient des enfants qui designent, euh, euh, qui planifient eux-mêmes leur utilisation des écrans, ce qui, ce qui est déjà très fort, mais euh, est-ce qu'un enfant de 5-6 ans euh, a la même maturité qu'un enfant euh, qui a 8-9 ans et qu'un enfant qui a 12 ans euh, bah, Comment est-ce qu'on adapte ça en fonction des âges Évidemment qu'ils n'ont pas la même maturité et qu'on ne va pas leur demander la même de chose, ils ne vont pas faire un PowerPoint à 5 ans pour dire euh, ce qu'ils veulent faire. Mais, euh, mais on peut quand même leur expliquer et puis on peut avoir des bah, leur expliquer pourquoi c'est pas pourquoi on peut pas passer pourquoi c'est pas raisonnable de passer euh, trois heures sur un même écran d'ailleurs moi dit, je préfère on dit quoi on dit quoi bah, on dit que, euh, que pendant qu'ils font ça ils sortent pas alors qu'il fait beau donc c'est important de sortir de s'oxygéner de faire du sport de l'exercice, vous savez bien avec euh, une vidéo. Euh, okay. on leur dit que il euh, bah, y a plein d'autres trucs à faire dans la journée lire euh, faire ses devoirs faire de la musique discuter, euh, jouer, ils ont plein de jeux. Alors, on dit, bah écoute, tu as reçu des jeux à Noël, si tu ne t'en pas, euh, ça ne va pas. Alors, donc, on peut déjà commencer à expliquer simplement ce que c'est qu'une hygiène de vie. Ils vont commencer à intégrer très progressivement cette idée. Euh, ensuite, une autre chose qui est importante, moi, je préfère que mon fils, y passe trois fois une demi-heure, mon fils, parce que lui, il est plus accro aux écrans, cest ça. trois fois une demi-heure sur trois écrans différents, plutôt que une fois une heure sur un seul écran. C'est-à-dire, expliquez-moi. Parce qu'en fait, quand on passe d'un écran à l'autre, on va changer de posture, de position physique. Parfois, sur certains trucs, on a, ils, ont, ils, ont le, ils ont le dos comme ça et le cou comme ça. Donc, ce n'est pas bon pour les vertèbres. Toutes fois, ils sont affalés. Euh... Donc, déjà, changer de position physique. Changer d'écran, c'est changer la distance de l'écran aux yeux. Donc, ça va, ça va moins la vie. Changer d'écran, c'est faire autre chose. Parce que sur un écran, on va faire des messages. Sur un autre écran, on va, on va jouer à un jeu vidéo. Sur un autre écran, on va regarder un, un reportage ou même des dessin animés, peu importe, des dessins animés super, les cités d'or des barbes papa, etc. Donc, euh, on a essayé à la fois de gérer les usages et de leur expliquer ce que c'était qu'une hygiène de vie, pour ils comprennent pourquoi il y avait des règles au départ. Ensuite, du coup, ils ont réussi eux-mêmes à se les si parce qu'ils avaient compris ces principes. On surveille quand même les contenus, et puis on essaye de comprendre ce qu'ils font. Parce qu'un des problèmes aussi qu'on a, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Bien souvent, même, il y a des jeux où on ne rien. Donc, il faut accepter de passer du temps, d'aller jouer avec eux, et qu'ils nous expliquent, c'est un peu pénible. Regarder euh, les vidéos, ce qui sont insupportable, mais euh, voilà, pour comprendre un peu ce qu'ils aiment. Parce que, euh, oui, un autre exemple très simple. Mon fils adore jouer à Fortnite. Puis, je disais, mais écoute, une demi-heure de jeu, vidéo, c'est quand même euh, pas mal, tu pourrais t'arrêter. Et en fait, c'est ma compagne qui un jour m'a dit, mais tu sais, en fait, c'est pas possible. On ne peut pas jouer une demi-heure à Fortnite. Il faut au moins, au moins une heure. Ça, c'est très important. Si on ne se rend pas compte de ça, on va sans arrêt engueuler ces enfants qui vont sans arrêt tricher parce qu'en fait, ils ne peuvent pas jouer une demi-heure. Donc, si on pense qu'une heure, c'est trop, ce bah, sera une heure tous les deux jours, mais ce ne sera pas une demi-heure par jour. Vous voyez qu'en fait, il faut sans cesse s'intéresser, écouter, discuter, négocier, comprendre et puis euh, euh, à on a des Est-ce qu'on utilise les écrans avec l'enfant. Euh, parce que on parle, euh, là, la plupart du temps, on parle donc, nous on choisit, l'enfant utilise. Euh, Est-ce qu'il y a une utilité Moi, quand ma enfin, mes enfants étaient plus petits, euh, je voulais qu'ils apprennent euh, l'anglais, je mettais à faire avec eux. Vous regardez euh, des applications de maths avec eux. Bien évidemment, regardez Disney, euh, j'adore ça, il n'y a pas de problème. Mais je, je parle de euh, des, des choses euh, éducatives, enfin, des trucs qu'on trouve utiles. Euh, quelle est l'importance ou pas, soit leur donner, euh, choisir pour eux les applis le faire ou éventuellement passer du temps à faire avec eux. Expliquez-moi quelle est votre vision euh, là-dessus. Là, là ben, j'en sais rien, faut voir, faut essayer. Si on fait avec eux et que ça les saoule, faut arrêter parce que ça sert à rien. C une il y a pas de règles là-dessus, il faut regarder vraiment où vous partez vraiment sur… C'est très intéressant parce que vous dites vraiment, il faut s'adapter en permanence, il faut regarder ça marche, ça marche pas ça les engage, ça les saoule et, et, puis, euh, et puis à s'adapter à chaque fois. C'est vachement intéressant euh, ce que vous. On leur a donné du temps éducatif. D'accord. Si vous voulez, il y a des, y a des les limites ne sont pas les mêmes. Le temps ludique, il est limité en durée. Il ne faut pas dépasser une certaine durée. Le temps éducatif, ça dépend. Mais souvent, c'est au minimum. Que... C'est au minimum une demi-heure par jour, par exemple. Mais en même temps que vous leur donnez du temps éducatif, il bah, faut leur donner des, des choix d'appli, euh, et puis après ils vont choisir. Et en fait, ils vont dur. changer eux-mêmes. Okay. Et ce qui est drôle, c'est que évidemment ils vont tricher. Ils vont dire, euh, ouais, tiens, cette appli-là, c'est de l'éducatif, euh, c'est du ludique Et tu vois, regarde, j'apprends ça, ça, ça. Et c'est génial, parce qu'en fait, du coup, en jouant, ils se rendent compte de ce qu'ils apprennent. Et puis à la fin, s'ils dépassent le temps, c'est égal. S'ils dépassent... ont une heure et qu'ils font une heure et quart, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils n'aient pas fait deux heures. Par okay. contre, s'ils ont fait une heure et quart et qu'ils se font... Entre on discute avec eux comment ouais, tu peux faire ça, la prochaine fois pour pas pour pas dépasser et puis est ce que tu penses que tu aurais pas pu faire autre chose que